Mesdames et messieurs, bonsoir. Top Santé, comme chaque semaine, vous parle de bien-être et de santé. Quoi de plus que d'aller tester pour vous euh, des endroits ou des, des lieux idylliques euh, pour parler de bien-être Ce soir, euh, Top Santé a choisi d'accueillir euh, Madame Banel, qui est le propriétaire d'un parc euh, de spa et Massage, un parc qui a donc une histoire. Madame Nathalie Banel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation et surtout de venir nous parler de parc qui est vraiment magnifique. C'est vraiment un parc qui se trouve à Pointe-Noire, c'est ça? Exactement, à Pointe-Noire. C'est le parc aux orchidées et euh, c'est un parc qui a une, une longue histoire puisqu'il a maintenant il a été créé il y a plus de 40 ans maintenant par un pointe noirien qui, qui a créé son jardin, sa maison et qui était un passionné de botanique, d'orchidées. Et au fur et à mesure de, de, de, de son histoire à lui, il a ouvert son jardin euh, aux visites les fins de semaine. C'était des visites euh, mémorables, inoubliables avec dégustation. Euh, les senteurs du jardin les explications, les insectes Enfin, on y passait la journée et puis au fur et à mesure des années euh, le monsieur a décidé de, de vendre sa propriété les propriétaires suivants ont commencé à faire un petit peu d'hébergement touristique, ont amorcé euh, le spa massage et quand nous, nous avons visité cet endroit cet endroit en 2015, euh, voilà, c'est devenu pour nous une évidence que l'on devait s'installer à cet endroit et continuer dans cette même lignée de spa massage parce que ce parc, vraiment, ça apporte l'énergie, la beauté, le calme, la détente. Idyllique pour faire ces pour faire prestations. C'est vrai que vous avez, vous avez bien, alors, alors bien évidemment, vous avez dans ce parc, vous ne retrouvez pas que des orchidées il y a des arbres qui sont là depuis de, de belles années. Oui, nous avons euh, des, des palmiers des royaux qui, qui, qui euh, sont magnifiques. Voilà. Exact. Qui sont magnifiques. Et dites-moi, comment ça se passe pour les massages En enfin, fait, je le sais, puisque je l'ai testé. Les massages, euh, il faut, faut prendre rendez-vous. Voilà, effectivement. En fait, on, on essaye que chaque client, chaque personne qui vient chez nous, euh, vient, la personne vient VIP. C'est-à-dire qu'il n'y a que elle en massage. Donc, elle vient seule ou en duo ou en trio. On arrive à avoir plusieurs rendez-vous en même temps, mais il y a des personnes qui se connaissent. Et euh, on leur demande d'arriver 15-20 minutes en avance, de façon à déstresser déjà un petit peu de la route, parce que des fois, mm -hmm. il y a des personnes qui viennent de très loin, Pointe-Noire, ce n'est pas, pas tout proche. Et euh, du coup, avec Arnaud, donc mon conjoint, on leur fait faire une visite de ce jardin, avec des explications sur les plantes. Sur les fruits, sentir euh, les différentes odeurs de, des plantes, des feuilles, euh, raconter l'histoire aussi de, de certaines plantes qui sont arrivées là, et puis euh, découvrir euh, aussi les petits oiseaux qui est un petit peu partout parce qu'ils sont là aussi. Et comme ça, au fil de, de, de, de la petite promenade de bucolique, on va dire, euh, on arrive tout tranquillement dans l'espace spa massage. Où là vous allez être pris en charge par euh, les masseuses qui sont qui sont là pour vous et vous pouvez avoir accès à différentes prestations comme vous l'avez souhaité quand vous avez pris votre rendez-vous donc déjà au départ vous pouvez prendre euh, une prestation jacuzzi un jacuzzi qui est tout ouvert sur le jardin avec une décoction de plantes du jardin dans l'eau du jacuzzi la petite décoction détente, tentes, la petite recette des grands-mamans pour, pour les bébés le soir dans leur bain. Et puis, une petite tisane aussi du jardin, petite tisane détente, toujours avec les feuilles du jardin. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, prendre un gommage, gommage au sucre de canne et là, du coup, du jacuzzi, vous partez au cœur du jardin, sous un petit carbet et là, vous, vous avez votre gommage en extérieur. Avec euh, l'œil gourmand des sucriers et des, des coups rouges qui, qui guettent votre départ pour pouvoir se régaler après vous. Et ensuite de ça, donc vous êtes tout prêt pour euh, un bon massage qui se situe, lui, à nouveau. On se promène encore un peu dans le jardin et on arrive au niveau de la case de massage qui est au-dessus du jardin, tout ouvert sur le, sur le jardin avec. Euh, le vent, le bruit de la pluie quand il pleut, le vent qui passe, la brise, etc. Et toujours les oiseaux. Et c'est vrai que c'est un vrai régal. Alors là, j'ai passé quand même deux heures et demie au fait. Facilement, oui. Deux heures et, et demie, jours, le, le, le, le, en partant du gommage, mm -hmm. il était important peut-être d'avoir le gommage avant juste le massage pour ouvrir les pores. Et... Ça prépare très bien au massage, ça déjà, du coup après il y a déjà de l'huile qui est présente et du coup le corps est déjà détendu et euh, il, est, il est tout prêt à recevoir ce massage. Effectivement, c'est un, un plus. Alors il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention c'est la musique et le, le tempo du massage, des gouttes d'huile, et en même temps, le même tempo, musique, goutte d'huile. Ça, ça, J'ai trouvé ça, et ça vous laisse partir, voilà, je me suis endormie. Mais c'est vrai que quand elle me massait, elle mettait l'huile, le, le, bruit de, le bruit de la musique, c'était la goutte d'huile qui arrivait sur mon corps. Mais c'est étudié pour ou... Alors, probablement que c'est beaucoup. Les masseuses s'adaptent en fait à l'environnement du moment et à la personne qu'elles sont en train de masser. Donc, du coup, elle a dû entendre ce tempo la musique l'a inspirée. Et en même temps, elle a adapté ses mouvements, adapté son, son petit protocole. Et euh, voilà, c est, c est... elle a été inspirée en fait. Et la deuxième chose, c'est que je suis arrivée là, bon ben, j'avais passé une semaine exécrable. Euh, en me regardant comme ça, elles ont pu me dire que ben, j'avais un stress, et euh, qu'elles allaient masser. D'ailleurs, elles m'ont demandé, d'ailleurs, euh, à quel endroit je souhaiterais me faire masser. Et euh, j'étais fort étonnée de, de la justesse de, du savoir, en savoir ce que moi je ressentais. Oui, parce qu'en fait, on est, on est habitué, moi-même, je fais des massages aussi, j'ai aussi une formation en, en massage, notamment en massage indien. Et euh, toutes les masseuses sont aptes en fait à reconnaître un petit peu. Le, le caractère dominant, le profil dominant de la personne qu'elles qu vont masser. Et donc, euh, on en avait un petit peu discuté. Et c'est vrai que chaque. Euh, on est tous faits de, de trois énergies qui, pour être bien, pour être euh, équilibré devraient toutes être au même pourcentage, oui. au même équilibre. Or, ça, mais... on n'est pas fait comme ça chacun a son caractère, heureusement qu'on n'est pas tous pareils et à un moment donné il y a un de ces caractères qui va prendre plus le dessus et du coup ça donne, ça donne une personne qui va être par exemple très, très active qui va s'éparpiller un peu partout, qui va être très énervée et qui finalement euh, va passer une semaine à faire plein plein de choses et au bout du compte elle va être épuisée en se disant mais bon sang j'ai pourtant pas arrêté de la semaine mais j'ai pas avancé et donc ça c'est le c'est le caractère c'est l'énergie de l'air qui est perturbée mmh. souvent il y a mais au en fait est... on a les trois, en on, fait, a les les trois. trois énergies, on a les trois énergies mais on énergies. peut avoir un déséquilibre Exactement. et celui qui est le plus enfin, le... qui est dominant dominant c'est celui qui va le plus nous perturber en fait qui va voilà qui va perturber et c'est vrai que il euh, y a l'expression brasser de l'air, mm -hmm. et bien voilà, l'énergie du vent, c'est exactement ça, mais c'est épuisant. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, la, la masseuse va adapter son massage, mm -hmm. la personne qu'elle va passer, elle ne va pas la frictionner, la secouer, etc. Mm -hmm. Elle va essayer de la remettre à terre, de la de, de lui de développer ses racines en fait qu'elle puisse se poser donc ça va être un massage lent et appuyé de façon à ce que vous la personne oui, s'appelle. mais par contre la personne qui elle arrive épuisée qui a déjà ses racines très profondément enfoncées dans la tête puis qui n'arrive plus à bouger parce que ben, parce que voilà c'est trop fatigant de bouger elle on va la on va la frictionner on va on, on va faire un massage rapide et elle va ressortir de là en disant oh, c est c est dommage, de je de ça ça j'ai mon énergie. Et vous avez l'autre caractère qui est la, le caractère du feu. Là, la personne, elle va être dans l'observation. Elle ne lâche rien, elle observe, elle teste, elle dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Il ne faut pas trop la perturber non plus, elle, parce que sinon, elle va dire, on oh, fait n'importe quoi. Ça va être un massage profond, bien appuyé. On sait ce qu'on fait. Il ne faut pas faire des petites papouilles, parce que là là, ça va l'énerver. Ça ne va pas aller. Donc, quand, quand ces trois énergies là sont équilibrées, ben c'est parfait. On, on est capable de déplacer les montagnes. Ben c'est vrai qu'on euh, était, euh, on était un trio. Mm -hmm. Et euh, vous avez dit les, le, le trio, on était les trois. On vous aviez on avait avait les trois énergies ce, ce jour-là. Vous aviez les trois énergies. Et c'est grave. C'est pas forcément. Ça n'arrive pas souvent ça. Ouais déjà, je n'ai pas souvent des trios non plus. Mm -hmm. Et le fait d'avoir trois énergies différentes, c'était assez, assez amusant. Et vous je étiez vois, très complète, en fait. Je vois comme un deviner a deviné euh, quelle énergie, de quelle énergie j'étais. Mais <rire> en fait, ça se... Ça se... Ça se voit tout de suite. Au début, je faisais aussi les visites du jardin. Ça me permettait de voir de aussi assez rapidement le caractère de la personne que j'avais en face de moi. Mm -hmm. Mais en fait, je le vois très très vite en fait. Entre la personne qui parle beaucoup, la personne qui ne parle pas trop, mais qui observe. Et puis... Euh, d'autres personnes qui, qui avancent mais pas très vite. Donc on, on, on se fait très très vite une, une opinion sur, euh, sur, sur les personnes que l'on va masser et après aussi on, on ressent sous, sous les mains les tensions. Des fois il y a des tensions qui sont bien ciblées à certains endroits donc là aussi on va plus insister sur ces endroits-là. Mais en fait c'est tout au feeling. En tout cas, ça m'a fait un tel grand bien que je recommande ce parc magnifique à Pointe-Noire. D'ailleurs, comment, on, à quel numéro on peut vous joindre pour vous prendre rendez-vous Alors, pour prendre rendez-vous, vous pouvez faire le 06 90 08 04 51 ou sinon vous pouvez aussi aller sur notre site parcosorchidées.com. C'est un site où vous pouvez, faire, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Vous voyez nos disponibilités, vous voyez tout le défilé de, de, de, des prestations et vous avez les photos, vous avez un aperçu de, de l'endroit et de, le site est, qui a été entièrement fait par mon conjoint et, et est assez beau. Vous allez, ah non, mais je il comprends. ne ment pas. Il ne ment pas. En tout cas, ce que vous voyez, c'est ce, ce que c'est exactement ce que, que voilà a, exactement. Une, une, une, une, une, une Caca du cacao alors qu'est-ce il y a la cannelle on a pratiquement on a pratiquement tout effectivement la cannelle la muscade, euh, la noix de cajou le fruit à pain la sapotille, la bricopée voilà tous les fruits sont là donc à la saison à l'après le massage j'offre aussi soit un jus soit un fruit notamment le jus de corsoil on un corossolier absolument magnifique, donc euh, le jus de corossol à la fin du massage bien frais, c'est agréable. C'est très très très agréable. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de notre, euh, notre petite édition sur euh, ce parc. Euh, on rappelle le nom du parc hein? Donc c'est le parc aux orchidées à Pointe-Noire et donc euh, ben, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Mais surtout, prenez rendez-vous et prenez-y-vous à l'avance parce que ça se remplit très vite du fait qu'on n'a pas non plus beaucoup de places disponibles puisque les places sont pour vous. Et bien voilà, de la fin. Mesdames et messieurs, pardon, je vous remercie d'avoir suivi ce petit format d'information. N'oubliez pas le parc aux orchidées à Pointe-Noire, c'est un parc magnifique et je peux vous assurer que vous passerez de très bonnes belles journées après vous être fait masser par des professionnels de massage et du spa. Il faut il faut le reconnaître. En tout cas, merci, euh, merci Nathalie à et à très bientôt, peut-être que... On reviendra. De toute façon, moi, je reviendrai. Avec joie. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci.